Bonjour les amis, c'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne, le tarot des 5 soleils. Voilà, ben, je vous fais la vidéo, la pouf, qui part en même temps que les énergies de la semaine. Comme ça, vous aurez euh, les deux vidéos euh, vraiment en même temps. Alors, euh, ben oui, il va se passer des tas de choses donc, dans cette euh, semaine. Donc, euh, et là, euh, je vais, disons, m'attarder naturellement sur la pleine lune. La pleine lune en cancer, donc, le 22 septembre 2018. Alors, euh, naturellement, ça va se passer quand? Eh bien, ça va se passer quand le Capricorne, enfin le soleil, donc, viendra en Capricorne. Vous voyez, ça se passe tout en même temps. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a un solstice, donc en même temps dit d'hiver, donc, qui arrive le 21 décembre. Euh... Alors, vous voyez, il y a plein de trucs comme ça. Euh... Là, on s'aperçoit, regardez, j'ai mis sur un tableau là, que le soleil, naturellement, donc, il est en capricorne, il arrive juste dedans, il est en point zéro. Hein? Or, il y a un truc qui m'a vraiment surpris, faut savoir, souvent je vous dis que le Capricorne c'est le comptable du, du zodiaque. donc à chaque fois qu'il se passe quelque chose en Capricorne et qu'il y a des chiffres comme ça, comme s'il nous sortait une espèce de bilan, je suis extrêmement attentive, disons à ce genre, euh, disons, de messages alors je vais vous les donner ces messages je vais vous les donner ces messages là, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de 10 en 10 sachant que le Capricorne est en maison 10. Ça veut pas, c'est pas par hasard. Bien, alors là nous avons le Soleil qui est en point zéro, donc pouf, il rentre directement dans le Capricorne. <coughs> Pardon, je vous avais parlé de son signe jumeau, hein? donc c'est le Sagittaire. Or, le Sagittaire, lui, il a euh, quoi dans son, dans son signe en ce moment Quelque chose énormément fort. Donc, c'est Jupiter. Alors, Jupiter, si on regarde, disons, en degrés, euh, lui, il est dans le dixième degré de son signe qui est Jupiter, d'accord Mais, par rapport au soleil, regardez, mes amis, on voit que... Euh, c'est facile, vous avez une réglette comme ça, vous voyez Donc, là, le Capricorne, il est au point zéro. Donc, euh, sachant qu'un... Euh, sachant qu'il y a trois euh, des camps, naturellement, bah, ça veut dire que pour aller au point où se trouve le fameux euh, Jupiter, ça fait donc moins 20, vous voyez, puisque Jupiter est à plus 10 dans son signe, ça fait donc les trois. Je vous montre la réglette comme ça, simplement, donc, soleil, premier degré, donc, en Capricorne. Le, euh, le Jupiter est donc à 10 degrés, ce qui fait que là, il y a une marge de 2 décans ou de 20 degrés. Or, quand on regarde en Capricorne, qu'est-ce qui se trouve à 20 degrés, de ce côté-là, c'est Pluton. C'est énorme Est-ce que vous imaginez que tout d'un coup, le soleil arrive dans le premier degré, donc du Capricorne Vous imaginez ça C'est exceptionnel Avec Pluton Mais vraiment, c'est une, une planète de feu, c'est une planète, disons, qui détruit, disons, tout. C'est le super antibiotique, vous voyez, quelque part, un hein, prix dans le bon sens dans le sens où vraiment, euh, euh, voilà, c'est vraiment, euh, Pluton euh, représente euh, la maladie, la peste, si vous voulez, mais il apporte en même temps le remède. S'il est là, c'est qu'il y a la peste et il va la dégommer. Voilà, en gros, c'est ça. Euh, on ne va pas rentrer plus dans les détails, vous voyez. De l'autre côté, il y a euh, le fameux euh, Jupiter, qui a une force, disons, d'expansion, il est exponentiel, tout ce qui se passe, il va le grossir de façon euh, inimaginable. Qu'est-ce que c'est que le Capricorne, mes amis hein? Eh bien, c'est le fameux œil, c'est l'œil qui voit tout, c'est l'œil de l'apocalypse, le Capricorne. C'est tout à fait inimaginable, hein? Voilà, c'est-à-dire le grand dévoilement et on va ouvrir les yeux. Alors, attention, ça risque de faire mal aux mirettes. <rire> C'est un petit peu le message, un peu, de ces, de ces trucs. On risque quelque part, disons, dans cette nouvelle euh, pleine lune-là qui arrive, euh, d'avoir, euh, même en vue, hein, devant nos yeux, euh, des trucs, euh, comment on va dire, qu'on ne peut pas s'imaginer. C'est tellement gros, donc Jupiter, euh, qu'on aura du mal même à, à admettre que ça existe. Il y en a beaucoup qui seront dans le déni, ce qu'on appelle aussi, disons, euh, parce que euh, c'est une tragédie. J'ai mis là sur le côté, je vais vous lire tout de suite. Alors, donc, euh, le fameux, la fameuse Apocalypse, vous savez ce que c'est, c'est carrément un dévoilement. Hein, D'accord Et figurez-vous que le bouc, hein, parce que le Capricorne représente le bouc, et il y a le chant du bouc, naturellement, et ben c'est une c'est une tragédie, voilà, c'est vraiment une tragédie, c'est le, le champ de la tragédie. Alors, quel, quel va être, disons, vous vous rendez compte un petit peu, disons, toutes ces informations qu'on a là au milieu Ensuite, euh, j'avais mis de côté, comme petite indication, pour pas que j'oublie, naturellement, parce qu'après moi je passe à autre chose, hein? il est en maison 10, alors maintenant je vais vous montrer ce que c'est que la maison 10, enfin je vais vous lire tout simplement, 10, 10, déjà on est en décembre, donc ça fait décembre hein? 10, voilà 10, il y a quand même, il y a un secret, disons, qui concerne euh, les la, la, la racine de toutes les langues d'accord c'est un secret mais ça aussi ça va être dévoilé alors je vous dis que décembre c'est on sent le 10 et à nouveau euh, le 10 dans la maison 10 euh, 10 décembre vous voyez et hein euh, eh bien qu'est ce qui se passe pas le 10 décembre j'ai dis n'importe quoi la maison 10 <rire> Et dans le mois du décembre, là donc on a le, le 10. 1 hein. ne, le... oui, parce qu'il y a quelque chose d'autre, mais je peux en parler ici. Alors décimer, mes amis, voilà ce que ça veut dire. 10 décimer, alors je tape sur n'importe quoi. Euh, C'est en s'emprunter, disons, au latin. Euh, C'est punir de mort un soldat, un soldat sur 10, et il est désigné par le sort. <rire> Qu'est-ce que je disais dans l'autre vidéo, là, des énergies de la semaine Il va y avoir aussi, disons, ça va être un petit peu comme ça, clic ploc ou sort, hein. il va y avoir des choses qui vont sortir, là, euh, euh, ça va être au sort, allez, toi tu viens, toi tu viens, ma, tu pars, enfin, ça va être vraiment, ça va être un truc un peu de, je sais pas, il y a un truc de folie, là, quelque part, qui se prépare, je ne sais pas ce que c'est, mais euh, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mis, là, d'autre donc, tragédie, et je vous l'ai dit, c'est le champ du bouc, Décimé, c'est un qui est pris au hasard sur dix, hein, pour être puni quelque part, il est, il est, il est, il est désigné par le sort. L'apocalypse, c'est un dévoilement, tout simplement, et maintenant, on va regarder, disons, euh, euh, le solstice, euh, le solstice, le mot le solstice, l'étymologie, pareil, là, hein, tout simplement, eh ben c'est un moment, disons, euh, où, euh, le euh, là, on, on, va dire, on va faire simple, à un moment donné, euh, de, de le, du 21, à partir du moment euh, du 21, 22, et tout etc., etc. on dirait qu'il n'y a plus rien qui bouge dans le ciel, voilà, c'est comme ça. Et moi, je vais le traduire, et, et là, c'est va être le jour le plus long. Ça va rester comme ça quelques jours et après, les beaux jours, c'est-à-dire les jours vont se rallonger. Vous voyez, donc, pris toutes ces informations en même temps, euh, il y a quelque chose peut-être à comprendre. Euh, le fait de l'étymologie, disons, pris dans tout ce contexte et tout, avec euh, le, comment dire, le solstice. c'est... Un peu autant suspend ton vol. Autant suspend ton vol. Parce que rien ne semble bouger. Il y a quelque chose, disons, là, quelque part euh, de très particulier, disons, qui va se passer ou qui se prépare, qui est mis en route, sachant que le Capricorne a Saturne donc euh, dans, dans sa maison euh, c'est quand même quelque chose disons c'est quelque chose de structuré c'est quelque chose disons de préparé euh, qui a naturellement un impact certain dans le temps parce que cette euh, carte aussi enfin disons même la lettre de toutes les façons il euh, n'y a rien à faire fait penser disons à, à un temps un temps imparti alors ce temps imparti il en est où en réalité Pourquoi je vous dis ça C'est parce que tout simplement, euh, il y a le temps imparti, voilà, avec une date butoir. La lune fait partie naturellement de ce qu'on peut dire, disons, euh, de libre arbitre. On a un libre arbitre à un moment donné, disons, pour euh, se positionner. C'est pas changer le monde. C'est pas des fois changer sa vie. Mais évidemment que ça change sa vie à partir du moment où il se positionne par rapport à ceci ou à cela. C'est-à-dire qu'on prend soin d'être complètement construit, donc avec ce fameux Saturne qui est hyper fort là, à l'heure actuelle, tel qu'il est posé, mais c'est incroyable. Et maintenant on va se dire, qu'est-ce que je fais de mes actes hein? Mes actes, quelque part, disons, c'est un peu euh, euh, euh, mon propre engendrement. Alors, pourquoi je vous parle d'engendrement, là, c'est-à-dire, c'est naturellement, il y a l'histoire, disons, de la, de la pleine lune, et la pleine lune nous fait toujours, toujours penser, disons, à une fin, à, à un accouchement, à une heure, à un temps, à un rythme, euh, et le, le, le Capricorne, lui, par contre, euh, il a, euh, lui, c'est un peu comme un bilan, alors, tu as le temps, disons, mais à un moment donné, ça tombe, ça y est, c'est fini, il faut que tu rentres ton bilan. C'est un peu, disons, l'histoire, euh, euh, disons, d'un concours, à un moment donné, euh, tu as euh, un temps imparti, que tu le fasses avant, c'est bien qu'on te donne du temps, mais c'est bien, il faut que tu gères ce temps, c'est bien, mais à un moment donné, le temps est écoulé, il est imparti. Voilà, disons, ce qu'on peut, disons, regarder dans un premier temps, avec euh, ces fameuses, euh, fameuses euh, planètes-là, telles qu'elles sont placées. Euh, la Lune représente également l'errance. C'est une traduction aussi, disons, d'un mot grec. Euh, l'errance, quelque part, parce qu'on se balade dans le ciel, etc. etc. mais l'errance aussi, naturellement, psychique. Dans quel état gère, dans quel état d'errance hein, on est là, dans quel état, à ce moment-là, disons, même de folie, on peut être là. Il y a un truc là qui me semble pas bien être, disons, avec, euh, la, je, je vous ai dit, hein, c'est une période j'ai regardé, il y a un truc qui me gêne par rapport à une, on va dire, euh, c'est pas la santé du corps, là c'est vraiment la santé, la santé mentale, c'est-à-dire que c'est comme si on voulait rendre euh, les gens fous. C'est vraiment, avec tout ce que je vois, c'est un petit peu le sentiment, euh, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Bon, mais euh, c'est pas parce que... Euh c'est pour ça qu'il y a justement le fameux Saturne qui est en Capricorne, disons, euh, et, et qui structure énormément, qui aide énormément, énormément, comment s'appelle le, le corps, disons, à se structurer et à tenir debout, c'est quand même, ça représente quand même le squelette, hein, vraiment une structure. Hein. bien. Alors là, je vous ai fait aujourd'hui un, un truc un petit peu différent. Ben, en plus de ça, on arrive à, vers, disons, une nouvelle année. Et je me dis, ben, on va faire un petit coup, un petit coup de numérologie en même temps. Hein? Les planètes en chiffres, tout simplement les chiffres et les planètes en chiffres. Voilà. Alors, regardez voir. Hum. Le Capricorne, on va dire, il est, il, il, il est né, oui, bah, quelque part, on va regarder sa date de naissance, c'est-à-dire le 22-12-2018. Alors, bah, je rajoute, donc, euh, je rajoute tout simplement, disons, ces chiffres hein, qui composent euh, euh, la date hein, d'entrée. 22 plus 12 plus 2018, ça fait 2052 euh, ou tout simplement 20 et de l'autre côté 52. Je voulais lire comme ça. Alors, d'un côté, ce fameux vin que je pourrais traduire, hein, tout simplement, disons, c'est la lumière de l'esprit, un esprit éclairé, mais également, disons, l'esprit éclairé peut, euh, disons, euh, à partir du moment où il ne part pas en vadrouille, il peut euh, euh, se poser tout à fait clairement, être un esprit éclairé, et même voir, donc ça c'est le côté matériel, l'esprit éclairé, et donc avec lié avec le côté disons euh, spirituel euh, qui est euh, le qui est le côté disons du hum, ben de la lumière divine hein, d'accord donc ces deux ça ça, ça ça vraiment ça rejoint disons ça sachant naturellement qu'il y a une notion de cœur là hein, il y a une notion de cœur hein, qui est très importante Ensuite, on va voir le 52. Ah ben là, le 52, c'est très, très rigolo, parce que est les, ça représente ce que je vous disais, ça veut dire enfant, tout simplement, fils, enfant, ou alors, disons, ce que je fais de mes actes, hein, donc mes engendrements, sachant que mes actions un peu sont... Euh, euh, mes petits, ce que je fais, eh ben, révèlent, disons, ma personnalité euh, profonde, euh, tout simplement, voilà 52 c'est c'est un chiffre qui est absolument euh, fabuleux euh, parce que euh, il a une, il véhicule complètement une notion de paix, une notion vraiment de paix. Voilà, le, le nombre 52, il est allé très profondément et tout, et, et il a réussi, disons, à, à, à comprendre, de, de, de, c'est pas de paix, il a fait la paix, euh, c'est une question de paix intérieure, hein. quand on parle de paix intérieure, de faire la paix en ayant un esprit éclairé, vous voyez, de l'autre côté, et en ayant, disons, une connexion avec le spirituel, ça veut dire qu'on est allé le plus bas possible pour remonter le plus haut possible. Quelque part, c'est un message, disons, d'amour. Je ne pas parler de cœur, donc, qui est tout à fait immense. Euh, je voudrais vous dire également que euh, le Capricorne est lié également, disons, à la chaîne d'ADN. Là, je vous parle toujours naturellement de la Lune, hein, euh, de la Lune. Et, et là, il va... <rire> Là, euh, on va également, disons, 10, c'est le chiffre de la Vierge, disons, qui correspond à la santé, qui correspond à la qualité de vie, également, donc, de, euh, de, de, de l'homme, hein, tout simplement. Et ce fameux euh, Capricorne reprend certaines informations, euh, donc, euh, dans le sens où... Euh, il va y avoir des dévoilements concernant l'ADN, l'ADN, alors ça peut être l'ADN modifié, ça peut être tout simplement, que ce soit en amélioration, que ce soit disons, constater que carrément, disons, il y a des gens qui n'ont pas du tout le même ADN que nous, quelque part, dans le sens où, et c'est une, une autre race, n'oubliez pas, n'oubliez pas que euh, euh, il y a des choses, disons, qu'on n'a pas encore entendues, et qui vont être dévoilées petit à petit, les choses, elles vont se faire, disons, au rythme de, chaque main, de chacun, parce que le dévoilement, naturellement, il est là pour tous, mais c'est une question, disons, d'acceptation, de non déni et puis d'y aller tranquillement, pour ne pas être foudroyé, disons, par des informations qui peuvent être euh, trop violentes, trop fortes, et c'est normal Chacun, disons, a son rythme. Chacun a son rythme. C'est comme ça le mieux, c'est le sens de la vie. C'est le sens d'un développement naturel, disons, d'une grossesse qui représente le chiffre 9, qui est symbolisé par le chiffre 9. Il est marqué le chiffre 9. Alors, il est où, chiffre 9 Eh bien, là, on rajoute le 2 et on rajoute le 7 ici, 27. 27. Et depuis 7, ça fait 9. Et oui, on parle effectivement, disons, d'un temps imparti. Il est fini ce temps. Voilà, maintenant il va falloir passer à autre chose. La grossesse, elle est terminée. Quelque part, on attend l'enfant, l'œuvre, une nouvelle vie, une nouvelle façon d'exister disons euh, voilà on prépare euh, la chambre on sait que l'enfant va arriver vous comprenez les métaphores naturellement hein? parce que comme ça chacun peut remettre ça disons euh, à sa façon euh, dans sa propre vie hein? selon disons euh, euh, sa propre disons ses propres euh, euh, bah, bah, interrogations tout simplement hein? Et puis, euh, le, bah, le souci qu'on a, perso, euh, tout simplement, dans la vie, hein, le souci de l'un, c'est pas le souci de l'autre, même dans une maison, c'est différent, on n'a pas les mêmes soucis, alors, c'est normal, hein, voilà, alors, regardez voir un peu, donc, là, on a retrouvé le 9. maintenant, on va voir un petit peu ça de... Ah. Je ne vous avais pas dit, je vous avais pas dit, et oui, j'allais jusqu'au bout, donc le 20 plus le 52, là, ça fait 72, 72, c'est un, un, un nombre, que je ne vais pas parler juste, on va le constater, parce que c'est énorme, c'est énorme, d'accord, on va, on, juste on prend... Qu'est-ce qui se passe en Capricorne, où il y a ça, ça, ça, ça, ça qui arrive, avec des moins 20, avec des plus 20 de l'autre côté, boum, le soleil au milieu, crac, la lune en face. Enfin, il y a quelque chose quand même d'immense là, donc il faut le décrypter euh, différemment. Là, on parle d'autre chose que euh, le rosier, disons, euh, c'est important le rosier, bien évidemment, mais là, il y a quelque chose d'énorme qui se prépare. Il y a euh, depuis, disons, le début de l'année, je vous dis, euh, surtout à un moment donné, je vous dis, il y a dans le ciel, à un moment donné, il y, a, euh, il y avait vraiment euh, des, une, euh, on aurait dit, une, une faction euh, d'armées, euh, comme si les planètes, c'était des armées, ah, il y en a une qui se mettait en formation comme ça, qui se repoussait, qui laissait passer, qui se mettait et tout. Bref, il y avait quelque chose, cette année ça a été absolument énorme. Vous pouvez aller voir tous les astrologues et machin, ils ont, mais ils sont fous, ils sont fous d'avoir vu ça cette année tellement qu'il y a eu de choses, de, de manifestations, d'arrangements, de l'aiguillage du ciel, mais c'est quelque chose d'inimaginable, inimaginable cette année, hein. Voilà, hein, d'accord Donc là, on la termine, hein, quelque part, cette année. Donc, on fait un petit peu hein, un bilan qui correspond complètement au Capricorne. Et cela nous amène plein de choses. Donc là, il nous sort 1,72. C'est formidable, ça. Sachant que c'est un chiffre. Oh, mes amis Et là, maintenant, on va voir, donc, la pleine Lune qui est en cancer. Au point zéro, donc. Et donc, c'est le 22 décembre. La Lune... C'est la 20 ici, hein, je vous mets ici. Vous voyez ça. Donc ça c'est cette carte qui représente la Lune. où Il y a toutes les inscriptions qui sont mises dedans naturellement. Et euh, c'est la 22e carte, 22e lettre, hein, la dernière lettre également donc de l'alphabet hébreu qui naturellement ont formé toute. Euh, tout, j'ai pris c'est c'est l'origine donc de mes cartes. Hein, D'accord. Ensuite, regardez voir. Il y a un 400, ça c'est le nombre 400 divisé par 22, ça me fait 18. Ça me renvoie naturellement au nombre 2018, vous voyez, incroyable. Hein attendez voir, il faut que je regarde quelque chose. Voilà, hop là. Donc, on retrouve naturellement bah, ce fameux 22, puis ce fameux 18 euh, qui est là. L'une c'est quand même la lune, non, d'une pipe. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce que c'est le cancer Le cancer porte le chiffre 8. Maintenant, on va voir son secret au cancer, au chiffre du cancer et au chiffre 8. Le 8, naturellement, euh, est lié à tout ce qui est haut également, c'est-à-dire 8e maison scorpion, Mmh. Et huitième planète, Neptune, qui se trouve en poisson. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec le chiffre 8. Alors, pour avoir son secret, tout simplement, un chiffre, on fait comme ça. On le multiplie par son chiffre supérieur, c'est-à-dire le 8, le chiffre supérieur, c'est un 9. 8 plus 1, 9. D'accord, ça fait 72. L'élément d'une pipe, ça fait 72. Vous voyez, et là, maintenant... Pour voir vraiment le secret, en, en quoi on va dire, on va aller un petit peu plus loin, tout ça, ça s'explique après, on ne va pas rentrer là-dedans. Eh bien, si je divise par deux, je trouve 36. Les 36 des camps. Là, depuis tout à l'heure, je vous dis des camps, des camps, des camps, 10, 10, 10. Vous comprenez Là, il y a un truc à comprendre quand même. Et 36, qu'est-ce que c'est Si j'additionne si 3 plus 6, ça fait Oui, ça fait 9. Ça fait 9. Et on retrouve un 9. Regardez, 9 plus 9, ça fait 18. C'est quoi 18 C'est la vie. <rire> Mais c'est pas magnifique, ça Et la vie, ma foi, elle est signalée dans le sens où malgré tout, il y a une lumière et une force énorme, qui arrive ici, en ce moment, disons, euh, je pense pas que ça sera, ça peut se passer bien, de toute façon, il euh, y, aura, y aura des trucs, hein. euh, parce que c'est vraiment violent, il y a des choses malgré tout qui sont ça c'est un gros traitement, on va dire, hein. attention, c'est pas, là c'est, c'est très très gros comme traitement, là c'est très fort, c'est très puissant, il y a des traitements qui sont énormes, euh, en ce moment, mais naturellement, c'est pour soigner la terre malade. Vous vous rendez compte? Regardez, Vénus est en scorpion. Hein? Et bien, le scorpion, c'est un signe martien. Qu'est-ce que c'est quelque part? Tout d'un coup, là, je ressens de à... mmh, quelque chose de profond, d'intense, de concentré. Wow, Vénus, Vénus en scorpion, oh, c'est formidable ça. Ensuite on a Uranus en bélier, le changement, on va dire oui, non mais il est en train de rétrograder, mais attendez voir, qu'est-ce qu'il est en train de faire là, qu'est-ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, <rire> si vous avez vu ma vidéo, attention au coup d'élastique. on tire, on tire, on tire, on tire, ça c'est Uranus hein, qui est en train de reculer en bélier, pam, pam, pam, et à un moment donné, il va partir droit comme une flèche, vous comprenez, là, il y a des choses en ce moment qui se préparent dans le ciel, on est en train de nous le dire de tous les côtés, d'accord Voilà, et qu'est-ce qui se passe là ensuite Il y a Mars qui est en poisson. Poisson. Le poisson, les poissons, nous sommes dans l'ère des poissons. Mais évidemment qu'on a besoin de la force, de la force vraiment pour passer, disons, ce cap. Hein, on a la force, on a besoin vraiment de Mars. De Mars, on a besoin de Mars justement dans ce, pour vraiment nous, nous donner toute l'énergie nécessaire, vous voyez, pour pouvoir tenir le coup et après être à nouveau embarqué dans le mouvement. Là, il y a, y, a, y a une on va dire, un aiguillage qui est délicat, qui est délicat, mais là, c'est une question, disons, de cœur et de tête, de décision, d'intensité, de voilà, c'est le jeu de la bagnole, quelque part, vous savez, il y a des gamins, là, qui jouent, qui se mettent, euh, euh, moi, je, je, je suis sur ma route, je suis sur ma, sur ma route, moi, non, non, il euh, n'y a rien à faire, je ne changerai pas de cap. Et au dernier moment, il y a l'autre bagnole qui arrive, hein, et c'est celui qui donne le coup de volant, et bien qui a perdu. <rire> c'est un jeu un peu comme ça en ce moment, c'est un peu drôle, si on veut, vous voyez. Hein. Donc, on, on s'aperçoit que si on, on, on additionne, disons, quelque part, ces trois. Euh, hum aspects, et eh ben il y a changement il y a la force et il y a l'endurance et il y a l'intensité et l'intention parce que là il y, y, y, a, y a beaucoup de choses aussi dans la tête là vous voyez un petit peu ce qui va se passer, ce qui arrive avec cette nouvelle lune euh, bien sûr a, après il y a les nœuds et tout elle euh, fait un nœud là haut et puis, disons, euh, euh, justement, euh, la, la fameuse, disons, tous les signes d'eau, par exemple, comme le cancer, là, avec cette lune, notre capacité à endurer, mais sachant que c'est un signe, naturellement, qui est féminin, le cancer, on endure jusqu'au... Euh, donc là, il y a un moment de rupture, quelque part, qui est annoncé, sachant qu'un solstice... Est euh, en suspens quelque part pendant 5 euh, jours. On va dire 5 jours, d'accord Ça me plaît bien, 5 en plus. 5 euh, jours. C'est euh, en suspens, autant oh, suspend ton vol quelque part. Waouh, waouh, waouh Qu'est-ce qui va se passer Il y a un truc. Il y a un truc, voilà, tout simplement. Alors, en bas, naturellement, c'est la nuit euh, qui. C'est la nuit la plus longue, hein, donc, qui est, est, est annoncée, ça je vous l'avais dit. Euh, mais là, il y a un espèce de, je vous avais vu avec les plastiques et tout, vous avez compris, c'était des histoires aussi de, de boomerang. Alors, je suis obligée d'aller regarder un petit peu en arrière pour savoir ce qui s'était passé, euh, donc, au solstice d'été, naturellement, hein, pour me mettre, disons, un tableau comme ça, Hein, vous voyez, il y a euh, un truc quand même qui est, euh, c'est normal. Il faut que j'aille regarder. Hein? Euh, dans dans, dans le, le 21 juin, 21-22, vous savez, c'était, je ne sais plus si j'ai marqué quelque part et tout. Enfin, m'en voulais pas. Euh, c'est le saucisse d'été. Et donc, tout le monde se souviendra ce qui s'est passé. C'était naturellement la journée euh, la plus longue. Nuit plus courte, donc, vous voyez, c'est inversement proportionnel entre le saucisse d'été et le saucisse d'hiver. Inversement proportionnel. Et qu'est-ce qui s'était passé Eh bien, on se souvient que naturellement, euh, ben, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas été contents parce qu'ils n'ont pas pu profiter. C'était la Coupe du Monde Donc, ils pas pu profiter, euh, disons, correctement, disons, c'était leur, leur fête à eux aussi. Et puis, naturellement, ben, ben, ces histoires, disons, de. Faites de la musique à l'Élysée. Je crois que c'est deux choses. Il y en a peut-être eu d'autres. Vous regarderez. Ça, c'est global. Ça, c'est la France. Mais vous, naturellement, que dans votre vie, vous devez regarder ça. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé chez vous hein En, en, en, en cancer, l'année passée, hein au solstice, euh, au solstice, euh, excusez-moi, d'été. Allez voir Réfléchissez, faites le point. Parce que là, je vous dis, il n'y a que des histoires de boomerang. Et tout ce qui n'est pas réglé reviendra systématiquement à la surface. À coup de 6 mois, à coup de 5 ans, à coup... Enfin bref, je vous ai dit, il y a un gros nettoyage. Et le truc là, la machine, elle est lancée pour de bon. Pourquoi Parce que 9, 9, 9, 9, 9 de tous les côtés. Ça y est, c'est terminé. On prépare la chambre. Le gosse, il va arriver. Vous voyez, il y a une finalité. Il f... Maintenant, il faut se préparer, disons, puis, puis regarder en disant, ça ne ça me plaît plus et tout, ça, ça me va, ça, ça ne va pas, etc., etc. Parce que, quoi qu'il en soit, euh, c'est... Euh... Je, je vous avais déjà dit, ça, on est dans la fin des temps. Euh, normalement, ça fait toujours très rigolo... Euh... Il ne s'est rien, euh, rien passé, telle date, il ne s'est rien passé, telle date. Déjà, il faut s'informer correctement. Moi, je voulais montrer hein, que, soi disant, bah, par rapport à Nostradamus, je vous avais tourné une vidéo, là, dernièrement, euh, sur Nostradamus, euh, euh, je crois que c'était la faillite de l'euro. Euh, hein, 18 ans après, euh, oui, hein, janvier 1999, hein, mais 99, enfin je vous ai fait un truc par rapport à ça, allez voir si vous voulez et là on est clac, euh, 18 ans plus tard ok euh, c'est un bilan voilà, c'est un bilan c'est un bilan, et ben, pour vous aussi vous aurez un bilan personnel vous voyez, ça c'est le genre de pleine lune annoncée où vous allez être à fond dans le bilan mais attention Hein, euh, dans la maison, euh, dans, dans, dans le Capricorne, excusez-moi, dans euh, le. Tiens où toi qui où, où petit scorpion Te voilà toi hein euh, Le scorpion, euh... vous avez vu Il y a Vénus. Donc c'est vraiment, voilà, c'est pas pour te faire du mal, c'est pas pour te filer une dépression qu'il y a tout ça. C'est pour dire, mais non, d'une pipe tu veux quoi? Tu es qui? Comment tu veux être heureux? Hein? Et c'est un peu ça. Accouche de ta propre vie. Réalise-toi. Voilà. Ne fais pas de ta vie une tragédie. Voyez? C'est toutes ces choses-là. Hein? Soit... Toi, ton enfant de la paix également. Mais tout ce que je vous dis, ça demande des efforts. Là, Mars en poisson, c'est quand même une endurance C'est un combat quand même intérieur. Ce n'est pas se faire du mal, c'est se faire du bien. Mais parfois, vous savez, d'arrêter fumer, Et eh ben, je peux vous dire que c'est dur. Mais, mais c'est bien, hein, vous voyez. Mais c'est bien, voilà. Alors, ben, écoutez, mes amis, euh, Est-ce que, est que je peux vous dire quelque chose d'autre là? Hmm. Est-ce que je peux vous dire quelque chose d'autre? Non, je n'ai rien à vous dire d'autre, parce que ça ça reviendrait, disons, à radoter ou à faire ou à repartir ou à faire donner, apporter certaines confusions. Sachant que, quand même, sur cette semaine, euh, euh, donc il y aura deux vidéos. Hein, deux vidéos hein, Les énergies de la semaine, donc, et euh, La semaine, attendez parce que là, je n'ai je, je, je même, même plus en tête. Comme ça, je, je vous le dis tout de suite. Oui, les énergies de la semaine, donc, du 17 au 23. <rire> C'est avec moi, il faut se méfier. Hein, je préfère toujours avoir un truc devant les yeux parce que. Alors, et donc, euh, avec toutes ces indications qui sont là sur le tableau. Alors, euh, ben écoutez, si je ne vous vois pas, je souhaite de bonnes fêtes. Euh, je suis toujours contente de vous voir, d'avoir vos commentaires, euh, euh, vos petites cloches. Oui, bien sûr, c'est gentil. Et venez voir euh, ben, mes trucs, ce que je fais, donc... Euh, également euh, sur, euh, mon, ben, ben, sur mon site, les, les services que je propose et tout, voilà, euh, et je, je forme aussi, il y a des formations, enfin voilà, plein de trucs, plein de trucs. allez voir, ah, ben, c'est wwwtaro des soleilcom voilà, c'est l'adresse de mon site, et moi je suis Yushka, à votre service, et je vous like les amis,